Europe. Et puis ce soir, ici et pas ailleurs, nous présente l'espace Manureva, Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Cette salle de concert, ouverte depuis 1997, est gérée par Manu et Bernadette. Rencontre à la fin de ce journal. Le 19-20 continue et ce soir, ici et pas ailleurs, a poussé les portes de la salle de concert, le Manureva, Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Alain Chamfort n'y a jamais chanté, mais Bertrand Lasguette et Daniel Samulzique, eux, y sont quand même allés. Welcome in Charlestown, but yesterday bienvenue à Charville mézières Eh bien, c'est là l'espace Manureva, une salle de concert ouverte depuis 1997 qui accueille tout style de musique, mais quand même avec une prédilection pour un genre particulier. Du blues, du blues, du blues, du blues, du blues. Du blues. Une House of Blues ardennaise, l'un des points de chute préférés de Fred Chapelier, le guitariste champenois qui y joue au moins deux fois par an. Manu rêva et voici Manu qui a rêvé ce lieu. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, pourquoi autant de blues ici Donc ben, c'était une rencontre avec euh, Francis Campello qui était venu répéter ici avec Catherine Ribeiro il y a quelques années. Et puis donc, bah, il faisait tourner des, des, des, des bluesmen américains. Et puis bon, bah, c'est de là que l'aventure est partie. Alors chez Manuel Areva, c'est à la bonne franquette. Je vous présente Bernadette et les musiciens qui vont Bonjour jouer ce soir. Mister Harderly. C'est le ouais. petit encas avant concert pour leur donner un petit peu de punch. Après concert et après on fait le repas tous en famille avec les amis. Alors, tout le monde à table. Ici, les musiciens sont traités aux petits oignons, non seulement nourris, mais aussi hébergés, sur place, dans des chambres spécialement réservées. Tellement bien que souvent, après un premier passage, ils reviennent. Un bateau ivre parfois le manureva, mais laissons ses excès aux sauvages bluesmen. La Mirabelle, c'est toujours avec modération. Ça va D'accord. va. Attends, D'accord, Ça d'habitude. Manu Reva, c'est tous et d'abord une histoire d'amour, celle de Manu et Bernadette, qui a quitté une existence de banquière pour le monde du spectacle, ses bonheurs et ses angoisses. Quand on a commencé avec la salle, euh, j'allais dehors, je faisais les 100 pas pour euh, voir s'il y avait des gens qui seraient en retard, qui ne trouvaient pas. Ouais. C'était l'angoisse. Ça un... <rire> beaucoup, oui. Ah, maintenant vous êtes un peu, un peu plus rodé. Ouais, bon là maintenant c'est vrai qu'on a quand même des fidèles qui sont là régulièrement. Mieux stabiliser. Euh... Ouais. Mais bon, il a, fa... il a fallu attendre pratiquement une dizaine d'années pour euh... bah, dire voilà, on... on a un public quand même qui est là, qui nous suit, qui, qui est fidèle. Quoi. Ce soir, les fidèles ont droit à de l'urban blues avec Mr. Harderly de Paris. Au son et à la lumière, c'est Manu, quant à Bernadette, elle assure l'ambiance. La salle Manureva se prête très bien à, à ce genre de, de musique, quoi, à ce style. C'est vraiment, euh, vraiment une très très bonne ambiance, c'est très chaleureux. On vient à tous les concerts pratiquement. Oui, On est des habitués de la salle, hein. on en rate rarement. Alors bien danser Bernadette Super, je me suis éclatée comme d'habitude. Alors là c'est la troisième mi-temps en quelque sorte. Oui. Qu'est-ce que vous nous avez préparé Des petits filets de poulet à la crème, à la crème fraîche avec les petits légumes bien frais. Mmh, des petits légumes, c'est exactement oui, ce qui euh... me faut. <rire> Merci. Nous étions à charville mézières au Manureva. La prochaine fois nous serons ailleurs en Champagne-Ardennes. Ouais